J'ai parlé de la parole de Dieu, je parlerai de la vie de prière et je parlerai des expériences personnelles. Mais avant ça j'aimerais demander à une personne si la personne peut me lire Galate 4.1 et une autre personne me lira Hébreu 5.12. dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, mm -hmm. quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. 5, 12. Il mm -hmm. ne s'est pas suffisamment de temps pour que vous devieniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne mm -hmm. les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin d'il est. Mm -hmm au lieu des nourritures solides. Est-ce est qu'une autre personne peut me lire Hebreu 5.12 dans une autre version? Parce que j'aimerais un mot qui martèle vraiment ce, qui est, ce que je veux essayer d'illustrer. Vous en avez fait, vous en avez fait, mmh. depuis longtemps, mmh. vous devriez être des maître mmh. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment mmh. des oracles de Dieu. Mmh. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen, amen. Là, les deux versets que j'ai pris veulent simplement dire, pour, veulent simplement, la, la, la, la, parce que, bon, on dit que c'est l'apôtre Paul, mais il y a quand même certains, certaines hésitations, donc je n'aimerais pas m'avancer dessus. Mais ce qui concerne le livre de Galate, c'est le cas. Là, on est en train de parler de la croissance. Il est en train de leur dire, vous êtes censés avancer, vous êtes censés arriver à un niveau, mais je me rends compte,